Je m'appelle Chloé, je suis ingénieure produit dans une entreprise agroalimentaire basée en Dordogne. J'ai suivi la formation SEGOS, gestion multiprojet à distance. L'interaction qu'on a pu avoir avec l'animateur et tous les autres membres du groupe, ce qui a permis d'apporter des conseils bénéfiques à tout le monde. que les outils qui nous soient proposés et présentés euh, puissent être applicables directement à nos situations euh, personnelles dans le travail, ce qui nous permet euh, de les mettre directement en place à notre tour. C'est réellement une formation que je conseille et qui m'a été très bénéfique.